Donc euh, Effectivement, j'ai toujours été un petit peu à cheval entre les questions d'économie, de gestion forestière et d'écologie, avec euh, même une difficulté de choisir quand j'étais à Dinafort entre la, la recherche euh, du temps où Gérard Balint était chef d'unité et, et la pratique. Et donc, je suis maintenant plus dans la pratique, mais je retourne un petit peu dans les questions de recherche avec ce rapport. Ce rapport qui m'a été commandé par euh, l'ONG Européenne Fern, qui travaille sur des questions de, de forêt et beaucoup de bois énergie et son pendant national qui est Canopé, une association qui est issue des Amis de la Terre. Donc Sylvain Gerand a créé cette association, en est pas tout à fait salarié, mais disons que c'est son, son job, son métier, et vous avez peut-être vu aussi les, les actions de l'association Canopé qui, qui milite pour une, une certaine vision de la gestion forestière et du, du bois énergie en France. Donc, ce rapport, il a été euh, construit euh, la deuxième moitié de 2019. Donc, il faut un peu d'indulgence parce qu'il a été fait avec des tout petits moyens, même si euh, on va dire que scientifiquement, apparemment, il est très apprécié. Mais euh, ça représente le travail de euh, six mois à mi-temps, pour vous donner une idée, à moi tout seul et avec euh, Sylvain en jouant, qui m'a aidé. Mais c'est quand même le, le cœur du rapport, c'est quand même mon travail. Voilà. Alors Le contexte, vous le connaissez, c'est le changement climatique et les questions de transition éco-énergétique, puisqu'on a une obligation d'énergie renouvelable et euh, d'atténuation du changement climatique. Le déterminant principal de l'évolution de la température moyenne planétaire euh, avec les différents scénarios du GIEC que vous connaissez, c'est euh, les gaz à effet de serre, la teneur des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et principalement le CO2. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de euh, comment euh, on peut capter le CO2 dans les forêts et les produits bois pour réduire euh, les évolutions de la température et leurs impacts sur les écosystèmes. Vous voyez ici, sur le schéma du GIEC, euh, l'impact euh, de, de l'augmentation de la température planétaire moyenne sur euh, les écosystèmes terrestres. Donc, la forêt, à partir de 1,5 degré, degrés, 2 degrés, d'augmentation par rapport à l'ère pré euh, pourrait souffrir fortement, on le sent déjà. Alors la question que ce changement climatique pose aux forestiers, elle est double. D'abord, quelle résilience les écosystèmes forestiers auront face à cette évolution de la température et, et évidemment, le changement climatique, ce n'est pas que la température, vous le savez, c'est aussi l'augmentation les, les enfin, des, des, des phénomènes extrêmes comme euh, sécheresse et canicule. Donc, première question, quelle résilience Et deuxième question, qui est de plus en plus pressante, c'est comment euh, la filière forêt-bois peut participer à l'atténuation du changement climatique. Alors Cette étude de FERN s'articule en trois parties. La première, c'est vraiment le, la commande était fabriquée comme ça. Moi, je réponds à une commande en hein, tant qu'expert forestier, il faut que ce soit clair. Je n'appartiens pas à l'association Canopée, je réponds à une commande. Euh, une étude de littérature, ensuite la conception de scénarios de prélèvement à l'échelle nationale et troisièmement le calcul du potentiel d'atténuation de ces scénarios en termes climatiques. Alors l'état des connaissances, on l'a résumé un petit peu par le cycle du carbone forestier et ce qu'on appelle les 4 S, donc les potentiels d'atténuation de la forêt et de la filière bois. Là, on a quatre façons d'atténuer le changement climatique avec la forêt et la filière voire. C'est d'abord de stocker du carbone dans les écosystèmes, dans la biomasse vivante, la biomasse morte et les sols. Ensuite, de stocker le carbone le CO2 dans les produits, construction, ameublement, mais secondairement, ou industrie, poteaux, rondins, piquet. Et euh, ensuite, autre compartiment très très différent, c'est la substitution. Alors je, vais, je vais la détailler un petit peu pour qu'on comprenne ce concept, mais vous le connaissez sans doute. Il s'agit des émissions évitées par remplacement de matériaux ou d'énergie connus comme plus émetteurs de CO2 par le bois. Alors les deux premiers S, c'est le, le stockage dans les écosystèmes et le stockage dans les produits. C'est deux, deux processus très, très différents. Le stockage dans les écosystèmes est tout simplement défini par la biomasse produite par la photosynthèse qui, au début, euh, croît de manière exponentielle, sans, sans limitation, s'exprime en pourcentage du volume sur pied, en pourcentage de surface foliaire évidemment. Et puis, euh, à un moment donné, la compétition entre les tiges, entre les arbres s'exprime, et donc la croissance est limitée par la compétition qui entraîne la mortalité jusqu'à un plateau, on s'approche d'un plateau où la production brute égale la mortalité, et donc on n'a plus d'augmentation du, du stock de carbone. Donc à une année N, le stockage dépend de la production brute, de la mortalité et de la décomposition du bois mort. Il s'agit là de, de lois biophysiques qu'on peut approcher par des modèles mécanistes ou statistiques. De l'autre côté, le stockage dans les produits est très très différent. Si on a un stock au départ, par exemple, de 50 m3, hein, c'est pris au hasard, et une durée moyenne de vie des produits bois de 50 ans, eh bien, le stock diminue de manière exponentielle, décroissante. Et comme il y a un apport régulier par la récolte de bois, on peut dire que le stockage net à une année N dépend du prélèvement de bois d'œuvre, des rendements de transformation et de la durée de vie des produits. Là, c'est la durée de vie des produits qui s'exprime. Donc on là, ce, ce deuxième compartiment de l'atténuation dépend des choix de gestion et de filière. Il ne s'agit plus de lois de physiques biologique et mécanique, mais de choix de gestion. Si on rentre un petit peu dans la partie substitution, c'est plus complexe, c'est plus variable, il y a beaucoup de facteurs. La définition de la substitution, c'est simplement le bénéfice en CO2 par mètre cube de bois utilisé, issu de la comparaison des émissions de deux filières. Donc On chiffre ça par un coefficient de substitution, et le bénéfice, c'est tout simplement le coefficient de substitution en CO2 par mètre cube multiplié par le nombre de mètres cubes de bois remplaçant l'autre source, que ce soit des matériaux et de l'énergie. Quand on regarde la substitution matériaux, donc bois de construction hein, et ameublement, c'est relativement simple puisqu'il s'agit de comparer les émissions de CO2 euh, en approvisionnement et en recyclage du matériau, par exemple entre béton et bois et on a un coefficient de substitution qui est, selon la littérature, toujours positif. Mais là il y a quand même une assez grande variation des valeurs. Euh, quand on regarde la substitution énergie, c'est un peu différent. donc Les connexes de transformation vont aussi en, en énergie, pour la plupart. On doit rajouter aux émissions d'approvisionnement de recyclage, les émissions de combustion, puisque, en particulier, le, le CO2 émis par la combustion du bois est supérieure, il y a plus de CO2 par kilowattheure de bois brûlé que, par exemple, le gaz. Donc, on a un coefficient de substitution énergie qui est en général positif, mais qui peut être nul, voire négatif dans certaines conditions. C'est un peu plus complexe. Alors, tout ça, en considérant des coefficients, tout ça, ce chiffre, si vous voulez, le bénéfice de substitution, ce chiffre à partir des coefficients de substitution, qui aujourd'hui euh, n'intègrent pas, parce que ça serait très complexe, euh, certains facteurs comme les pertes de carbone dans le sol dues aux pratiques de coupe, la chute du puits, c'est-à-dire le temps de retour pour reconstituer le, la biomasse, les pertes d'exploitation, les bois coupés et laissés sur la coupe, et une hausse potentielle des émissions d'exploitation du fait qu'on va chercher des forêts de plus en plus difficiles à exploiter, j'en parlerai plus tard. Voilà, donc on est là sur des choses assez euh, difficile à appréhender, je, je, je le détaillerai après. Alors bon, ce qui paraît assez évident au regard de la littérature, et si on réfléchit bien, c'est que la neutralité carbone, c'est un mythe euh, obscurantiste, je l'appellerai comme ça, c'est une feuille de vigne, c'est beaucoup plus complexe que ça, le cycle du carbone. Et donc, pardon, les vraies questions qu'on doit se poser concernant le, le, le bilan euh, CO2 de, euh, de la filière forêt-bois, c'est quand on substitue un matériau donné par euh, le bois, est-ce qu'on a plus ou moins d'émissions de CO2 et quel est l'impact du prélèvement, pardon, il y a une petite faute, du prélèvement sur le puits de carbone de l'écosystème. Alors, pour chiffrer nos scénarios, on a dû définir la variable étudiée avec un socle commun de pour faire pour, pour étudier une variable il faut que les autres soient constantes et donc voilà le, le, le socle le scénario socle utilisé qui est issu de la littérature c'est-à-dire qu'on a déjà optimisé tout ce qui nous paraît c'est optimisable de manière réaliste dans vu les conditions actuelles de de, de pratiques de gestion forestière donc d'abord préserver et augmenter les stocks dans l'écosystème ensuite préserver et augmenter les stocks dans les produits bois et troisièmement substituer les produits émetteurs par le bois avec une filière bois peu émettrice si la filière bois devient fort émettrice vous avez compris que les coefficients de substitution peuvent devenir négatifs et donc qu'on n'aura aucun intérêt à substituer voilà les trois axes de base sur lesquels euh, vont se construire nos scénarios. <coughs> Ensuite, il faut définir euh, l'assiette sur laquelle on travaille. On travaille à surface forestière constante. On pourrait démontrer pourquoi on a fait ce choix. Et on va supposer, c'est les derniers chiffres, que 65% de la surface forestière française aujourd'hui fait l'objet de prélèvement, 35% est non géré, n'est pas géré, dans certains départements c'est bien plus, d'autres beaucoup moins, selon les conditions d'exploitation, et qu'aujourd'hui, ça reste une estimation discutable, hein, mais on est à 3% de surface forestière euh, condamnée sur le plan sanitaire, qui n'ont aucun avenir de, de survie, et que ce pourcentage de surface forestière condamnée, donc d'impasse sanitaire, va augmenter, ça, on en est sûr, mais selon les scénarios climatiques, ça peut passer de 5 à 7 Ça, c'est l'estimation qu'on fait dans le rapport. Il y a quatre pages là-dessus. Donc, on a trois situations de gestion qui servent aussi de socle pour étudier le scénario. La première, les impasses sanitaires. La deuxième, la libre évolution. On passe de 35% de forêts non gérées à 25% de surfaces en libre évolution reconnues, c'est-à-dire un choix de gestion. Et tout le reste. En sylviculture continue, alors évidemment, les, les taillis et les futés régulières à, à l'heure actuelle ne vont pas passer par le fait de la baguette magique. D'un coup, en sylviculture continue, il s'agit de faire progressivement de la conversion, de l'irrégularisation par renouvellement sous couvert ou en trouée, selon le type de peuplement. Alors pour calculer, pour chiffrer les scénarios, il faut poser des hypothèses. La première, elle concerne la production brute. On va la supposer constante. On explique pourquoi on se base sur cette hypothèse dans le rapport. La deuxième, c'est la surface gérable. Donc, si on est passé à 25% de libre évolution, ce n'est pas pour rien. C'est suite à une approche, de, une méthode conçue par l'ADEME qu'on a essayé d'affiner dans le rapport. On va supposer que 12,5 millions d'hectares sur les 7 millions de vraies forêts en France, euh, sont gérables, le reste étant complètement inaccessible. Il s'agit là de verrous techniques ou fonciers euh, définitivement bloquants. Troisième hypothèse, les taux de mortalité. On ne peut pas faire de modèle d'évolution de la biomasse et du carbone si on ne suppose pas un taux de mortalité initial et une évolution. Là, le, le pas, vous le savez, c'est de 2020 à 2050. La plupart des scénarios sont sur ce, ce pas de temps-là. <coughs> On a pris des, des taux de mortalité initiaux euh, bien plus élevés que ceux de, de l'IFN. On s'est basé sur l'IFN, mais on les a multipliés par un coefficient 1,5. Et on a supposé une évolution qui est euh, selon deux modalités, une faible évolution M1 et une forte évolution M2. Chose importante à dire aussi, euh, on a supposé qu'en libre évolution, donc dans les forêts non gérées, les taux de mortalité initiaux et leur évolution seraient plus fortes que dans les forêts gérées. Ce qui reste à démontrer, mais bon, on l'a pris et on pourrait expliquer pourquoi. Donc tout ça, pour étudier une seule variable qui se décline en trois, c'est le taux de prélèvement. C'est très important de, de vraiment savoir quelle variable on étudie, excusez-moi, Ce n'est pas toujours fait dans les rapports, y compris dans celui de l'INRA. Je suis désolé de vous le dire, mais je trouve que c'est assez flou. On ne sait pas trop quelles variables sont maintenues constantes dans les, scénarios, les trois scénarios qui sont étudiés. Je, personnellement, je trouve que les scénarios sont, sont assez incohérents en interne. Voilà, et Ça, ça crée des, des, des comparaisons entre effets de scénario qui sont difficiles. Donc la variable étudiée, ici, c'est le taux de prélèvement qui se décline en trois taux. Et là, il faut être clair aussi là-dessus, sur ces trois taux, c'est le prélèvement en bois fortige, pourcentage du bois fortige, prélèvement en pourcentage de branches, et prélèvement en pourcentage des arbres morts naturellement. Donc, on fait varier ces trois taux euh, sur trois scénarios. Voilà. Le premier scénario a pour objectif d'optimiser les fonctions écosystèmes, c'est-à-dire le stockage euh, de carbone, le, enfin, la, oui, le stock, pas le flux, le stockage de carbone, la biodiversité et la fertilité des sols. Donc, on va prélever le moins possible de branches, et de mortalité, de manière uniquement à pouvoir travailler dans les forêts. Mécaniquement, ça entraîne, là, ce n'est pas un objectif, mais c'est une conséquence, une baisse de 60 à 40 millions de mètres cubes par an prélevés. Le scénario opposé, c'est de donner la priorité à la filière, donc à l'approvisionnement en bois et aux besoins humains, en prélevant le, le maximum de branches, on peut expliquer pourquoi c'est 75%, mais on n'arrivera jamais à prélever 100% des branches, hein, c'est pas, pas réaliste, et le maximum de mortalité. <rire> Pareil, on n'arrive jamais à prélever la totalité de la mortalité. Donc ça euh, permet, là c'est un objectif, une hausse de 60 à 95 millions de mètres cubes par an au total en 2050. Entre les deux, on a un scénario compromis qui maintient le prélèvement actuel à 60 millions de mètres cubes en euh, prélevant 50% des branches, ce qui est probablement un peu moins que ce qui se fait aujourd'hui, et 20% de la mortalité, ce qui est Probablement beaucoup moins qu'aujourd'hui, on n'a pas de statistiques sur le prélèvement des branches et de la mortalité, mais là c'est clairement un choix euh, du scénario, c'est pour optimiser la biodiversité puisqu'on manque de bois mort en froid. Sachant que dans les situations d'impasse, donc les peuplements condamnés sur le plan sanitaire, on va prélever à chaque fois 75% pour permettre le travail de plantation. Alors, premier résultat. Premier résultat, c'est l'évolution du stock. Vous voyez, alors ici, vous avez le sol, le bois mort racinaire, le bois mort aérien, la biomasse vivante et les produits en rouge. Vous voyez que produits y compris, plus on récolte de bois et moins on a de stock. Voilà, je ne suis pas le premier à avoir produit ces résultats. C'est démontré, c'est tout simplement parce qu'on euh, a une perte du fait de la récolte non stockée, euh, c'est-à-dire la récolte qui part en bois, énergie, en papier, plus spécifiquement, du fait des, per du fait des pertes d'exploitation, quand on coupe un arbre, on n'exporte pas tout, donc une bonne partie de la biomasse qui était vivante meurt et se décompose et réémet du CO2 Deuxième résultat, on compare euh, deux, deux situations de gestion qui sont voilà, les peuplements considérés comme un impasse, on va raser et reboiser, même avec la plantation, on ne reconstitue pas le stock, même en considérant les produits récoltés, alors qu'en sylviculture continue, donc sans couperase, on a eu une augmentation régulière du stock total de CO2, hein, et on n'est pas encore au plafond. Donc ça, c'est vraiment une façon d'alerter sur le fait que euh, renouveler par couperase et plantation, ce n'est pas euh, franchement la meilleure pratique en termes d'atténuation du changement climatique. Et tout ça sans considérer les effets au niveau du sol, puisque je n'avais pas assez de données pour les simuler, mais il est assez évident qu'on euh, a plus de maintien, voire de stockage de carbone dans le sol dans la situation en sylviculture continue qu'en couperase. Troisième résultat, c'est l'évolution du puits. Jusque maintenant, on parlait de, de stock. Maintenant, on va parler de puits. Le puits, c'est simplement la dérivée de la fonction du stock, donc la variation annuelle du stock. Vous voyez que même en, en, dans tous les cas, en fait, on a une réduction, tout le monde le sait, on va avoir une réduction du puits. Donc Il ne faut pas trop baser euh, l'atténuation euh, du changement climatique hein, et notre économie sur euh, le potentiel de la forêt, puisque dans tous les cas, le puits diminuera. Aujourd'hui, on, on absorbe 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, euh, ça va diminuer, donc on ne peut pas baser la stratégie euh, bas carbone sur la forêt. Donc aujourd'hui, voilà ce que ça donne en 30 ans. On a forcément une diminution du puits dans les modalités en libre évolution. Et si vous, ça c'est pour les forêts gérées, les deux deuxièmes diagrammes, deux diagrammes suivants, si vous restez à prélèvement constant, vous avez une faible variation du puits. Si vous augmentez le prélèvement jusqu'à 95 millions de mètres cubes en 2050, vous diminuez fortement le puits. Et ça, de nouveau, je ne suis pas le seul à avoir établi ça. Et Là, c'est visuel, c'est clair. Donc le gain en produit ne compense pas les pertes écosystèmes autant en stock qu'en flux, donc en puits. Alors si je prends au niveau de la France, au total, voilà le, le résultat. Donc voilà la, la modalité. Donc C'est une moyenne par hectare pour la modalité libre évolution, les surfaces en libre évolution et pour les surfaces gérées. Voilà. donc que l'on soit en faible ou en forte mortalité ça ne change rien et je pourrais encore augmenter la mortalité ça ne produirait pas un résultat significativement différent plus on prélève de bois, moins on stocke de carbone Voilà. Donc avec des, des variations de l'ordre de moins 16% si on passe d'un prélèvement actuel à 95 millions de mètres cubes par an alors, si je rajoute la substitution avec toutes les hypothèses que j'ai détaillées plus haut, on réduit les écarts. C'est bien là-dessus que, que jouent aujourd'hui les, les politiques et les rapports qui, qui justifient l'augmentation des prélèvements. On réduit les écarts, mais en réalité, on ne les annule pas et encore moins, on, on crée un bénéfice pour, euh, la forte, pour une augmentation euh, de la récolte de bois en France. Alors, voilà, vous voyez les différences, l'ordre sont assez faibles, hein, mais il y a une petite différence négative. Alors tout ça, il faut le, le moduler, ça c'est un développement qu'on a fait après le rapport et qu'on va sans doute publier. C'est que les hypothèses qu'on prend en général et qui sont très discutables, on les a pris dans le rapport pour, pour fonctionner de la même manière que les autres. C'est que 100% de la récolte de bois remplace une filière plus émettrice et que les filières bois et autres, donc les filières bois et en compétition avec le bois, restent inchangées, c'est-à-dire que les coefficients de substitution entre les deux sources sont constants. Alors, ce n'est pas possible, en fait, si on regarde les choses de près, ce n'est pas possible parce qu'on ne va pas demain euh, remplacer la totalité euh, du béton par le bois, ou du plastique, ou du... Ou, du, ou de l'aluminium par le bois, et il sera très difficile de pénétrer les marchés actuels concurrents au bois par euh, le bois issu des forêts. Donc, en discutant avec certains spécialistes, on a fait varier ces hypothèses. On va supposer, par exemple, on aurait pu prendre un autre chiffre, hein, c'est pour voir juste les variations. Ce qui compte, quand on produit des scénarios, ce n'est pas les valeurs absolues c'est la comparaison entre des scénarios et entre des hypothèses. C'est ça qui compte, parce que personne ne détient la vérité sur les chiffres. Si on remplace 50%, euh, si, si 50% du bois récolté, un bois d'œuvre et bois énergie, remplace un matériau concurrent, en gardant les mêmes coefficients de substitution, voilà ce qu'on obtient. Donc on creuse les écarts, et si on, produit, on, prend, on prend une seconde hypothèse, c'est-à-dire que 50 du bois récolté substitue une filière concurrente et que les coefficients de substitution sont divisés par deux, ce qui est probablement ce qui va se produire, hein, parce que les, les marges de progression du bilan carbone des filières concurrentes au bois sont bien plus euh, grandes que les marges d'évolution de, de la filière bois. On est plutôt bon, on va dire les forestiers euh, ce qu'il faut améliorer, c'est réduction des transports, etc. Donc, les coefficients de substitution vont probablement diminuer. Et si on combine ces deux variations d'hypothèses, l'effet de substitution est réduit de 73%. Et voilà ce que ça donne. Dans ce cas-là, on a un écart très fort entre euh, un scénario euh, optimisant les fonctions écosystémiques, donc réduisant les récoltes de bois, et un scénario d'augmentation des récoltes de bois. <coughs> Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais je leur dirai, ce scénario 95 millions de mètres cubes en 2050, ça représente moins que ce qui est proposé dans la stratégie nationale bas carbone 2020. Donc, on est encore gentil par rapport à ce qui est proposé en termes d'augmentation graduelle de la récolte de bois. Donc là, on voit, on voit clairement que le, le potentiel total d'atténuation du changement climatique par la filière forêt-bois est réduit de manière significative, y compris substitution, quand on passe de 60 à 95 millions de mètres cubes par an. Voilà. Alors, sixième résultat, ce n'est pas moins chiffré que les autres, c'est concernant la fertilité du sol et la biodiversité. Ce qui est chiffré dans l'étude, c'est que si on passe de 60 à 95 millions de mètres cubes par an en 2050, on va dans un cas augmenter de 87% le volume de bois mort en forêt avec beaucoup de gros diamètres. C'est simplement le choix d'avoir prélevé peu de bois mort et euh, moins de, un peu moins de branches que ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, si on passe à 95 millions de mètres cubes, on est obligé pour ne pas décapitaliser, décapitaliser la forêt, c'est-à-dire prélever du bois fortige et donc avoir des forêts très claires, on est obligé de prélever beaucoup plus de branches et de bois morts, et donc on réduit de 27% le volume actuel de bois morts en forêt à l'hectare, qui est insuffisant déjà pour le maintien de la biodiversité. Donc la conséquence de ça, hein, du prélèvement des, des branches du bois mort dans les deux scénarios, c'est que pour la biodiversité, on a en maintenant le prélèvement actuel une amélioration possible, pas assurée, mais possible. Et pour euh, la fertilité, on va dire qu'il est possible aussi de la maintenir. Par contre, à 95 millions de mètres cubes, étant donné que la biodiversité est déjà en train de se dégrader, ben là, c'est euh, absolument sûr hein, que ça ne va pas s'améliorer. Et que pour la fertilité, considérant que deux tiers euh, des sols euh, en forêt française, et euh, c'est les sols des forêts les plus productives, sont euh, acides, pauvres et susceptibles d'être... Euh, de, de très vite s'appauvrir, cest un rapport IFN récent, euh, la dégradation de la fertilité est très probable si on augmente les prélèvements. Voilà, donc l'objectif d'augmenter de, de, à 95 millions de mètres cubes par an en 2050 constitue un risque élevé de dégradation des écosystèmes. Alors juste une petit, petite simulation, une perspective pour 2100 qu'on a dressée dans le rapport. Si on on atteint 95 millions de mètres cubes par an et qu'on maintient ce prélèvement après 2050, entre 2050 et 2100, en supposant qu'on arrive à stabiliser la mortalité, si elle augmente ça peut être pire, en supposant qu'on qu maintienne donc les prélèvements à la mortalité, on sera obligé de prendre plus que 100% de la production de biomasse pour maintenir les 95 millions de mètres cubes auxquels la société se sera habituée. Et donc, ça va euh, progressivement réduire le stock de carbone dans la filière forêt-bois. Et ce qui est paradoxal, c'est que même en supposant que le carbone des forêts continue à se stocker dans les sols, on, la filière forêt-bois devient une source de gaz à effet de serre plutôt qu'un puits. Et tout ça, euh, je vous le rappelle, c'est optimiste par rapport à ce que propose la SNBC qui prévoit de passer à 104 millions de mètres cubes en 2050. Donc évidemment que la forêt et le bois deviennent une source de gaz à effet de serre plutôt qu'un puits, ça serait dramatique. Voilà, donc les messages essentiels, je crois que je ne vais pas pouvoir les détailler parce que sinon je vais trop dépasser du temps, mais vous avez compris que euh, le stockage dans l'écosystème est vraiment le, le levier déterminant. Et euh, il faudrait plus agir là-dessus, sur la, la résilience et la capacité des forêts à rester un stock, plutôt que euh, de penser, en tout cas avec les pratiques actuelles, le stock de carbone dans les produits, c'est important, mais c'est secondaire. Et la substitution pour le bois énergie, c'est faible, voire nul. Et pour les matériaux, c'est un, un facteur d'atténuation, de, de, mais euh, de loin inférieur à celui du stockage dans les écosystèmes. Voilà, donc les messages du, du rapport, d'abord, c'est que même en limitant les couperas, ce qui permettrait de réduire les conflits croissants à l'heure actuelle avec la société civile, augmenter les récoltes imposera deux choses. <coughs> D'abord, investir lourdement en équipement, en animation, en regroupement, pour passer, c'est une, une des hypothèses incontournables du rapport, et tout le monde se base là-dessus, c'est qu'on va devoir augmenter la surface de forêt gérée. Et là, on passe de 65 à 75%. Et comme les forêts qui restent à gérer sont, des, sont en général difficiles à exploiter, euh, ou très morcelées, ça va imposer des dépenses, des dépenses carbone. Donc une émission supplémentaire par mètre cube mobilisé. Donc ça va réduire l'effet de substitution. Deuxième conséquence, c'est que ça pourrait menacer la durabilité des forêts. Et on peut questionner le caractère encore renouvelable de la ressource. Puisque j'ai parlé des impacts sur la fertilité, sur la biodiversité, sur la possible décapitalisation et fragilisation des peuplements. Donc voilà ce que le rapport. Euh, Propose, on conseille de maintenir les prélèvements actuels en appliquant quatre mesures. Premièrement, euh, décider, euh, que ce soit un, un choix clair cette fois, de mettre 25% en libre évolution, euh, d'accepter des couperas et des reboisements sur 3 à 7% des peuplements, ceux qui sont euh, uniquement ceux qui sont en impasse sanitaire et pas en impasse sylvicole, qui est très relative, et d'orienter tout le reste vers la sylviculture continue en répartissant mieux les récoltes, ce qui en soi n'est pas facile. Deuxièmement, suivre la santé des forêts pour baser la sylviculture sur la résilience plus que sur l'adaptation, les normes d'adaptation aujourd'hui, en particulier par la migration assistée, par exemple. Et troisièmement, limiter la récolte de branches et de bois morts. Pour nous, il est assez évident que récolter des souches, c'est absurde pour le bilan en carbone et biodiversité, fertilité. Et quatrièmement, améliorer l'efficacité carbone de la filière pour ne pas se faire rattraper par les progrès qui sont en cours dans les autres filières et garder des coefficients de substitution largement positifs. Voilà, c'était très rapide, peut-être un peu trop dense, j'espère pas, mais je pense que vous avez aussi un niveau, vous êtes assez habitué à suivre des exposés complexes, donc je me suis permis d'aller vite. Merci pour votre attention. Thank okay. you.